tel que je suis sans rien, non, moi. Frères et sœurs, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 119. Psaume chapitre 119. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 119. Nous lisons la parole de Dieu à partir du premier verset. Psaume 119.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 à la vue de tes commandes, de tous tes commandements Je te louerai dans la droiture de mon cœur En apprenant les lois de ta justice Je veux garder tes statuts Ne m'abandonne pas entièrement Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se dirigeant d'après ta parole Je te cherche de tout mon cœur Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. Regardez les oiseaux du ciel Ils ne s'aiment ni ne moissonnent Et notre Seigneur, nous nourrit Ne valez-vous pas Père et notre Dieu, nous voulons vraiment et de tout notre cœur considérer ce que toi tu considères de plus précieux. C'est ta parole à toi et nous te sommes vraiment reconnaissants pour cet amour que tu nous as encore témoigner ce soir, d'être rassemblé en cet endroit. Notre cœur brûle toujours d'amour. C'est vrai quand on s'invite. Nous te disons merci, Père. Et, et c'est une joie pour nous de nous retrouver en ces lieux, Père, de pouvoir réellement te glorifier encore davantage. Et, et de voir effectivement comment tu manifestes ta présence encore au milieu de nous, au travers des chants, la prière, mon béni, mon Père oh Dieu. Ta présence, Père Tu Bisson, de nos cœurs. Merci. Parce que tu es vraiment notre Seigneur et notre Sauveur, tu es toujours le Jésus, toujours présent. Amen. Merci pour ce que tu fais Seigneur et pour ton peuple, Père Saint-Dieu, qui soit aussi béni pour les déplacements, Père Saint-Dieu, d'être en cet endroit. Et ceux aussi qui sont les lointains aussi en connexion pour pouvoir aussi avoir par aussi à cette communion que nous avons parce que tu nous prépares réellement aussi pour le grand jour bénis richement notre précieux frère christian que tu le bénisses père voilà l'amour qu'il a, vois les désir dans son cas tu le connais père Saint, pour aussi toute sa famille entière merci père de nous l'avoir donné que ton nom soit béni pour ce que tu fais et ce soir encore nous voulons te dire encore merci pour chaque frère et chaque sœur dans tous les lieux où il peut se trouver et qui a cet amour pour ta parole à toi mon béni mais père Saint. merci parce que tu agis encore aujourd'hui quand nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus Christ, Amen que notre Dieu soit béni Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous avons cette grâce de pouvoir nous retrouver ensemble dans la maison de notre Dieu. Et que nous disons, comme la parole de Dieu le dit, c'est ce que David pouvait crier en disant que ce celui, je pense, qui dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous subirons et nous désirons toujours être dans la présence du Seigneur, pour que le Seigneur nous aide à pouvoir grandir toujours et de plus en plus, parce que son objectif est que nous puissions atteindre cette stature parfaite en Christ, puisque c'est son désir effectivement, alors nous pouvons remarquer qu'il y tient et qu'il il travaille pour que l'objectif soit aussi atteint. Il ne veut pas le faire avec des arbres, en fait, mais il le fait, il veut le faire avec des hommes, avec des fils et des, des filles de Dieu, auxquels je crois que tout un chacun de nous qui se trouve en ces lieux rassemblés aussi, et ceux qui sont donc en connexion aussi, doit arriver à pouvoir se représenter en fait dedans, parmi ceux-là que le Seigneur, notre Dieu, c'est choisi aussi que le Seigneur a appelé des ténèbres effectivement à son admirable lumière. Nous devons être conscients de cette grâce et ce privilège que nous avons trouvé à, à ses yeux pour que nous puissions vraiment être appelés ses propres enfants comme l'Écriture le fait savoir, c'est que nous sommes appelés, effectivement, enfants de Dieu. Nous réalisons combien cela est très, très important pour, pour nous, pour autant que nous puissions aussi réaliser que nous sommes de ceux-là qui prenons part à, à la chose que le Seigneur a déclarée dans les scènes écritures Vous savez, tout à l'heure, quand je venais, j'ai eu un appel, je parlais avec notre précieuse sœur, aimé de Montpellier et notre précieux frère euh, Juan, merci beaucoup de Montpellier, que Dieu te bénisse. Vous savez, j'ai été profondément touché de voir le travail que le Seigneur, vraiment vivant, fait dans le cœur de ses propres enfants. Je disais à notre frère Juan, j'ai dit, je suis vraiment très surpris, mais d'une manière agréablement surpris de voir l'action de la parole de Dieu dans un jeune homme comme toi, effectivement, aussi. Parce que dans les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, j'ai dit, je me rappelle, mais non, j'ai dit, quand on regarde, en fait, on a l'impression, vous savez, si quelqu'un, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais si quelqu'un n'a pas eu, effectivement, un départ au plus profond de son âme, effectivement, de la connaissance de celui à qui va s'engager, vers qui. Alors vous savez, euh, ça marche, ça va faire comme ceci, et puis en certain moment ça va faire comme cela. Vous savez, et puis ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir avoir aussi l'amour et la considération des choses de Dieu que. Euh, ceux qui écoutent la parole de Dieu, parce que parfois, quand on peut regarder, on dit, bon, c'est vrai, c'est un peu une situation pas facile pour les uns. et qu'est-ce qu Parce que bon, la personne va tenir, et puis quand on voit, parce que Juan, euh, je lui rappelais encore, parce que je lui disais que je suis vraiment touché et je rends gloire au Seigneur. Parce que c'était mon... Aujourd'hui, quand je parlais avec lui, que j'entendais ce qu'il me répondait effectivement aussi dans l'épreuve dans laquelle ils sont passés et ce que je leur disais aussi, ce qu'on parlait effectivement et comment ils réagissaient, ils me parlaient effectivement, j'ai dit ah, à ton âge effectivement tu es jeune et que tu arrives à pouvoir avoir une telle détermination, alors j'ai dit mais ça me rappelle une chose que comment tu es arrivé à pouvoir venir à l'assemblée je me suis dit, probablement peut-être que ça pourrait être un jeune homme qui est venu comme ça, comme ceci mais quand tu as vu la sœur aimée qui venait à Bruxelles, et toi tu revenais, je ne sais pas si c'est du travail ou quelque chose comme ça, en chemin, quand il t'a dit, mais je vais aller pour prier, et tu n'es même pas allé jusque chez toi à la maison. Tu as pris effectivement aussi les billets en cours de route, hein, et puis tu es venu à Bruxelles. Et tu es resté à Bruxelles avec nous, et puis qu'est-ce qui s'est passé de spécial ce Il s'est passé quelque chose que ton cœur a été touché. Vous savez, c'était comme un jeu en fait. Mais j'ai compris, je lui dis, mais en fait, ce qui a touché vraiment ton cœur, c'est que tu as eu à pouvoir entendre la parole et accepter vraiment profondément, au profond de toi, le Seigneur. Parce que si le Seigneur, tu ne l'avais pas accepté, tu ne l'avais pas vraiment reçu, ce ben, serait comme tous les autres, en fait. Parce qu'il vient de passer une épreuve très difficile. Et quand. Et puis les conditions qui lui ont été posées, effectivement, pour ceci, pour cela, c'est l'humain qui pose cela pour que ça soit ainsi, et puis voir ceci et cela, et même pour lui imposer le cadre médical, ainsi de suite. Alors je posais la question, je le regardais je demandais, et alors dans ces circonstances ici, qu'est-ce que tu penses, effectivement, toi C'est comme notre précieux frère l'a lu dans les Saintes écritures. Comment le jeune homme rendra-t-il. Puis son sentier, en se dirigeant d'après ta parole. Et pour il dit Je sers ta parole dans mon cœur. Si vous avez réellement reçu le Seigneur comme votre sauveur personnel et que le Seigneur est entré dans votre cœur, mon frère et ma soeur, vous devez être tranquille. Ce qui console, est console, c'est pourquoi je disais à mon jeune frère ici, je dis, mais ce qui a consolé mon cœur, je dis, c'est de pouvoir entendre ce qui sort de ta bouche quand on te dit la parole dit ceci. Si. Et la position que tu prends, même dans les circonstances les plus difficiles pour un jeune homme, qui comme les autres, si on leur dit, c'est ça, c'est ça, je sais, il y en a de ceux qui sont, je sais qu'ils ne le feront pas. Je sais cela. Oui. Alors, toi, tu arrives à pouvoir prendre une décision parce que l'Écriture le dit comme ça, bien que ça soit difficile ou, ou dangereux, parce qu'on le dit, mais tu prends la position pour la parole de Dieu. Alors, il me dit, mais puisque la Bible, puisqu'il est par la parole de Dieu, le Seigneur ne veut pas de cela comme cela, alors moi, je fais ce que Dieu me dit. Si je vous dis cela, vous allez l'écrire, mais c'est pas possible. Oui, mais je ne veux pas entrer en détail dans cela. Et puis, euh, mais que Dieu le bénisse, parce que, en tout cas, il a vraiment reçu le Seigneur. Et je prie pour lui qu'il tienne ferme, effectivement, dans cela. Et notre sœur aimée me posa aussi la question en disant, « Mais je voulais savoir euh, euh, quand est-ce que euh, notre âme ici, l'âme est sauvée, effectivement, sentir qu'effectivement que notre âme est, est, est, est vraiment sauvée et que le Seigneur est dans l'âme. Alors, vous savez, la Bible dit que l'âme qui paye, c'est celle qui mourra. <rire> Certainement, il euh, dit que cette âme dit, bah, a la vie, effectivement, ainsi. Alors, euh, je lui dis, il y a une chose qui est toujours très importante, pour pouvoir savoir, c'est toujours le départ. Le départ. Si le Seigneur entre dans votre vie, quand vous l'acceptez comme votre... chez si, je le répète tout le temps ici, mon frère et ma soeur, c'est vraiment le fondement. Parce que ce que vous trouvez, ce que je dis comme si c'était simple, vous vous voyez, ce qui est grand, c'est l'enlèvement. Mais l'enlèvement ne signifiera pour rien, pour, vous, pour rien. En fait, il n'y aura pas d'importance pour vous si vous n'avez pas ça. C'est pour ça aussi longtemps que vous vous asseyez là, N'entendez pas seulement, je veux connaître les grands mystères et tout ça. Ça vous servira à rien. Parce que celui qui est important ne sont pas des grands mystères c'est pas des, des grandes révélations auxquelles vous courez effectivement, non, non, non, non. il faut avoir la personne la plus importante c'est celui vers qui vous devez soupirer tous les jours si cela n'est pas à moi à quoi ça me sert même de pouvoir entendre parler des villes, de perles et des lumières à quoi ça me sert même de vous entendre nous serons changés et nous sommes meilleurs que des idées de à quoi ça me servirait puisque je n'y prendrai point part il ne faut pas aussi vous mettre dans la pensée dire, parce que nous sommes assis ici, nous attendons et puis nous allons partir. Non, si vous n'avez pas cela. La Bible dit, mais Christ en vous, en vous, en vous. On ne peut pas changer l'écriture, mon frère et ma soeur. Il dit, mais Christ en vous, l'espérance, oui, vous le récitez très bien. C'est pour cela que toute votre vie, chaque fois que vous venez vous asseoir ici pour chanter, il faut se dire, Seigneur, je te loue, mais est-ce que tu es dedans Est-ce que vraiment, vraiment Parce que si on bâtit des églises ici dans le monde et tout ça, mais c'est ce qu'on veut savoir si ce que tout le monde cherche, c'est Jésus, non C'est douloureux de voir que le Dieu qui, qui a fait son plan, qui est réel, qui, vous, qui a montré les conditions que nous devons remplir pour pouvoir lui être agréable, qu'on nous montre qu'effectivement, que dans l'âge de la Odyssée, dans son église, et il est dehors. Donc il n'est pas dedans. Vous dites, vous regardez, ça, oui, moi, mais posez-vous la question, vraiment, c'est Jésus dont nous parlons, est-ce qu'il est vraiment au-dedans de toi le problème, ça c'est ça, pas le voisin ou la voisine, mais est-ce qu'au-dedans est de toi, je l'ai chanté, j'ai senti sa présence, effectivement, Oh, sensation, tu peux sentir. Ah oui, oui, oui, tu peux te réjouir, effectivement, c'est tout, tout le monde peut le sentir. Mais, mais est-ce que, est-ce que je l'ai vraiment au-dedans de moi Parce que l'apôtre Paul dit, il me dit, mais ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est ce Christ-là qui vit en moi. Est-ce que vraiment, ne nous, nous trompons pas nous-mêmes? Asseyons-nous, dites, monsieur, Paul Seigneur, est-ce que je peux vraiment dire que vraiment que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi? Si. Alors je lui dis, il dit, c'est ça le point principal. Parce que mon frère et ma soeur, parce que vous attendez de dire oui. Le vous ne pouvez pas avoir le baptême du Saint-Esprit s'il n'est pas là. Non. Parce qu'il n'y a pas de salut s'il n'est pas là. Vous vous souvenez quand même de Simeon, non? Quand Simeon a, a, a tenu cet enfant dans sa main. Je pense qu'on doit le trouver, c'est dans le livre de Luc, je pense. Hein. Nous voyons ensemble, évidemment, aussi, hein, au le livre de Luc. Et, bon, là, je pense que ça doit être là, au chapitre 2. Euh, Luc. Euh, ah, c'est Seigneur. Luc, au chapitre 2, verset 25, il dit.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 à l'esprit du Seigneur. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » selon. Oh, que c'est merveilleux, hein? Oh, que Dieu soit béni. Il dit, « Ton serviteur, maintenant, peut s'en aller en paix. » Parce que c'était aussi son désir de... Pas des et puis, il continue en disant, il y a des biens d'hommes. « Car, mes yeux ont vu ton salut. » Et puis, il continue en disant, « Salut que tu as préparé devant tout le peuple, et lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. » Il dit, mes yeux ont vu donc ton salut. Donc nous comprenons que le salut n'est pas une pensée, mais le salut est bien une personne. C'est pour ça que la Bible a raison. Il s'est écrit en disant, mais car Dieu a tant aimé les mondes et qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut donc avoir le salut. Or oh, le salut, c'est Jésus le Christ. Vous avez remarqué, frères et sœurs, pour que vous puissiez peut-être bien voir. Dans, dans la prière, il, il a dit, hein, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et, et, et, et, regardez très bien et comment et, et, c'est dans Jean, Jean 17, nous pouvons juste le relire encore, il dit, Jean 17, 17 ici. Verset 3, il dit Oh la vie éternelle, c'est qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus Christ. Vous vous souvenez, non parce que c'est cela que nous disons et nous parlions de ce qu'il a posé la question concernant l'âme. Maintenant, regardez ici. On nous parle effectivement cela que... Euh, or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaisse toi. Vous comprenez cela, non Et puis, dans Jean, au chapitre 3, nous lisons ce qui est écrit là. Euh, il dit... Euh, euh, c'est ici verset 14 et comme Moïse éleva les serpents dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui en lui aille la vie car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils seul engendré vous connaissez cela Amen. vous vous souvenez non Amen. afin que quiconque croit en lui vous entendez cela ne périsse point. Donc, quand on croit en lui, Alléluia. il est absolument impossible Amen. que vous soyez perdus. Et puis, il continue, périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, quel ce que nous sommes censés pouvoir savoir du vrai Dieu et de Jésus Christ, quelle relation y il y a-t-il. Parce que maintenant, c'est bien présenté comme étant le Fils. Tu n'as pas entendu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est là Fait que quiconque croit en lui n'est périsse ce point, mais qu'il est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Vous voyez que vous devez connaître, effectivement, savoir celui que vous avez reçu. Vous comprenez maintenant l'importance de ces choses que le jour de la Pentecôte, effectivement, comment Pierre a présenté les choses et comment ceux qui ont entendu ont reçu, effectivement. Et dans le verset suivant, il dit, dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Parce que mon frère et ma soeur, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose que vous ne comprenez pas tellement très bien et ça ne vous fera jamais du bien. Parce que vous ne savez même pas où vous devez aller avec. Pourquoi vous recevez cette chose-là vous, vous devez quand même savoir ce que la personne vous apporte. Mais là, il est parlé maintenant du Dieu, de ce vrai Dieu et du Fils. Alors maintenant, si vous n'avez pas la connaissance de qui est le Dieu effectivement et le Fils en question, vous êtes dans la confusion vous vous souvenez de mon témoignage quand même, quand j'avais Dieu le Père, Dieu le Fils Saint-Esprit. Hein, Dieu le Père, il a été jaloux parce que j'ai pris, mais j'aime beaucoup le Fils, Dieu le Fils. Et, et quand je prie, et puis le Saint-Esprit ne sera pas là, il y avait un problème pour mon salut en moi. Donc je voulais les satisfaire tous les trois. Donc voyez-vous que si je vis comme ça avec ces tourments, où est-ce que j'irai quand je mourrai Parce que je ne sais pas où j'en suis. Est-ce que c'est le Père que je dois avoir, en qui je dois avoir confiance Ou c'est le Fils Comment avoir confiance dans le Trois Ce n'est pas possible. Parce qu'on m'a toujours dit effectivement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez Donc nous comprenons effectivement que le Père et les Fils sont un. C'est ce qu'il nous a dit dans la prière. Que nous soyons soit, qu soit un comme toi et moi, nous sommes un. Donc nous comprenons. Vous voyez, comment est-ce que la vie... Maintenant, se manifeste effectivement en vous. C'est quand ces yeux ici s'ouvrent, vous comprenez que c'est vrai. Quand on parle de Jésus, en fait, Dieu s'est manifesté de cette manière-là pour que moi je puisse avoir le salut. Parce que frères et sœurs, vous ne pouvez pas avoir, je vous en prie, comprenez bien, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle sans réellement comprendre la divinité. Ce n'est pas possible pas possible là vous pouvez pas parce que vous savez que la vie éternelle c'est dur en vous c'est pour ça que quand le départ est vraiment c'est pour ça que nous voyons que dans notre vie nous devons être reconnaissants au seigneur parce que nous étions fouvoyés dans des choses en flou dans des enseignements qui n'étaient pas conformes effectivement ça ne pouvait jamais amener effectivement christ en nous comme la bible le demande il fallait que dieu nous fasse sortir nous mettions effectivement à l'écart pour maintenant traiter avec toi et moi. Maintenant qu'il se révèle à toi, pour que tu connaisses celui que tu as reçu. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être prêchée dans le monde entier. Jamais, effectivement, que c'est nécessaire. Il faut que la connaissance véritable de Dieu soit reçue, effectivement, par les hommes. Parce que c'est lui qui vient sincèrement et dit, mais je l'accepte, effectivement, Dieu ne peut pas les laisser dans les ténèbres. Tu ne vas pas mourir trinitaire. Non, messieurs, non, madame. Dieu est censé pouvoir donner vraiment la révélation. Pour que tu comprennes. Parce que si tu as reçu la vie éternelle, ce qui veut dire que tu es comme Dieu. Amen. Mais bien sûr, bien sûr, mon frère et ma soeur, il est impossible que tu sois autre chose, effectivement, que. Bon, nous avons vu effectivement dans cela. Ce qui veut dire que tu ne peux pas. Ignorer la divinité. Bien sûr. Alors, c'est comme cela que je lui disais, vous voyez, quand vous l'avez accepté de tout votre cœur, alors gloire à Dieu, c'est vraiment le départ principal, elle est à la bonne base, parce que tout se grève des cieux. Ah oui, parce que la sanctification, on ne va pas sanctifier tout quand même un bouddhiste. Est-ce que vous comprenez Nous, un bouddhiste ne peut pas être sanctifié. Comment va -il être sanctifié Dieu ne peut pas le sanctifier. Mais pour qu'il soit sanctifié, il faut d'abord qu'il reçoive la personne. Ah oui, la base, effectivement. Et alors maintenant, c'est maintenant cette personne-là qui va lui faire passer par la sanctification. Il a dit, mais sanctifie les par ta vérité. Ta parole est... Voilà, à ce moment-là. Mais maintenant, toujours cette parole, c'est toujours lui-même hein, qui fait le travail. Toujours cette parole, effectivement, qu'est-ce qu'il va faire de toi maintenant Eh bien, une fois que tu es sanctifié, alors maintenant il t'est rempli. C'est ainsi que nous recevons donc le baptême de quoi Or le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment la vie. Est-ce que vous comprenez c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous n'avez pas reçu le Seigneur de la bonne manière. Parce que tout commence par lui. Si tu as un, un, un, un, un Jésus des catholiques, vous pouvez voir comment il vous dit d'abord « Ah, le Saint-Esprit est descendu chez les catholiques, il ne peut pas descendre chez les catholiques. » non. Et je vous rappelle une chose, pour que vous puissiez quand même être dans les Saintes Écritures. Est-ce que vous me suivez C'est pour que vous compreniez aussi comment la parole de Dieu peut faire son travail. Parce que si vous étiez voleuse, ou si vous étiez un voleur, si vous étiez un menteur, parce que c une menteuse effectivement, comment je peux m'être débarrassé de ce mensonge Mais il faut que la personne principale soit là. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas être satisfait, mais musique. dit « Non, non, non, dis, mais Seigneur, je veux avoir quand même quelque chose là-dedans. » Qu'est-ce qu que j'ai? C'est pour ça qu'aussi longtemps qu'il y a le vide, hein. mais tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu as un Jésus d'illusion. Tu as un Jésus de, de la pensée. Tu n'as pas le, le Jésus véritable en toi. Parce qu'il est impossible que le Jésus véritable soit en toi, que tu commences à continuer à mentir. Ce n'est pas possible. Non, non, non, non, non. Non, ce n'est pas possible. Donc, ne vous mentez pas vous-même. Si vous voulez le salut, restez vraiment là. Alors, si vous l'avez reçu, vous verrez, frère et sœurs, que toute chose devient possible. ne pas dire, oh, je, vais pas, je fais des efforts pour ne pas mentir. Non, tu n'auras même pas le goût de mentir. Parce que ce n'est pas possible. Lui, en toi, tu peux pas. C'est la chose qu'il faut arriver à pouvoir comprendre. Et c'est sûr et certain. Quand, et quand cela est là-dedans, alors regardez bien, le travail s'est fait effectivement. Et il arrive à pouvoir maintenant prendre sa place. Bien sûr, mais parce que <rire> j'aime Jésus, il est bon, mon frère. Alléluia. Mon frère, je vais vous poser une question. En face, ici, nous avons une maisons. Vous jeunes aussi, écoutez-moi quand ah, même. Je veux que votre attention, puis je vais vous laisser... Mais écoutez-moi bien, pour que vous puissiez comprendre, effectivement. Parce que, ne faut pas vous donner des excuses, oh, nous sommes jeunes, oh, la mort peut vous frapper demain. Regardez une chose, un exemple, simplement, on vous que vous compreniez. En face de nous, ici, nous avons des maisons. Donc, il y a des immeubles, là. Vous voyez cela Est-ce que vous, ici, vous pouvez vous lever, prendre un camion charger de meubles pour aller déposer ce meuble-là, là, dans cette maison-là, en fait, que vous vous asseyez dedans. Vous pouvez le faire. Non. Mais pourquoi vous ne le faites pas Parce que pourquoi Ah, c'est pas chez vous. Alors maintenant, dans quel lieu vous pouvez aller chercher des meubles C'est quand vous avez acheté la maison. Donc maintenant, l'ancien propriétaire, tout a été nettoyé, vidé. Tu vas maintenant prendre tes meubles, tu viens dedans et tu arranges tout. Mais c'est comme ça qu'avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez Il ne peut pas donner le Saint-Esprit si la maison n'est pas à lui. Mais quand il a la maison maintenant, il va le bleu. Alléluia Et puis quand il fait, il va rester dedans. Frère, c'est important que vous vous réveillez. Ne travaillons pas pour... Des... Ah, ça, ça va. Non, on doit savoir. Donc quand j'ai déjà acheté la maison, je dis c'est à moi, je l'occuperai quand même. Parce qu'il est à moi cette maison. Mm. Donc c'est ça ton départ. Amen. Alléluia. Seigneur, je suis à toi. Il dit Tu es à moi, tu suis aussi à toi. Alors je vais maintenant commencer à travailler. Ou c'est chez moi. Alléluia. Donc comme c'est chez moi, eh bien j'y habiterai quand même. C'est pour ça que je dis Mais quand vous l'avez reçu, le Saint-Esprit est à vous. Amen. Amen. Amen. Mais t il pas dit que vous êtes le temple du Dieu vivant Amen. Et vous me suivez Amen. Alors cessez de vous plaindre. Revenons au sentiment de savoir que dans tout ce que je suis, j'aime Jésus. Allez. Frère, il nous console tellement avec Allez. les paroles. Sa parole, nous l'avons entendu. Il dit, mais comment D'après ta parole, mais tes préceptes sont mes conseillers. Donc dans tout, effectivement, dit, la parole est très importante. Et maintenant, il nous dit dans Psaume 139. Nous lisons et puis nous, nous allons aussi terminer cela probablement. Regardez. Oui, oh oui. C'est nécessaire. J'ai toujours eu à pouvoir le répéter ici, frère et soeur, pour l'amour de Dieu, et je l'ai dit, pour que ça réveille un peu nos mémoires. Aussi vrai. Et, et puis la Bible dit, je vais lire son psaume 139. Tout ce que Dieu a connu d'avance. Alléluia. Vous, Vous me suivez. Amen. Vous me suivez il les a aussi prédestinés. Est-ce que vous me suivez bien? Prédestinés. À quoi? A À quoi? À pouvoir ne plus avoir d'espérance. Est-ce que à ne pas avoir d'espérance? Non. À être semblable à l'image de son fils, mon frère et ma sœur. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, a vaincu. S'il a remporté. Est-ce que vous comprenez? Parce que il a tout vaincu. Dans toutes les épreuves qu'il est passées. Il est toujours sorti victorieux. C'est vrai. Mais si Dieu, lui, il t'a prédestiné à être comme lui, c'est pour que tu puisses échouer. Ah. Amen. Alléluia. Mais pour toi, il est il n'a pas mon frère. Alléluia. Non. Si lui n'a pas échoué, Alléluia. donc toi non plus, tu ne joueras pas. Alléluia. Je vous en prie, au nom de Jésus christ mon sauveur. on nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors qu'est-ce qui pourra nous dépasser Qu'est-ce qui pourra te dépasser, mon frère et ma soeur Amen. Tu es un fils de Dieu Et la Bible te dit, regardez très bien dans hein, Romain. Puis nous retournerons ici dans Psaume 139 et puis nous allons partir. Hein. Romain, Romain, Romain, Romain, Romain. Romain, il nous dit ici. Je pense que c'est chapitre 8. Ah, hum. ah, ah c'est ça que c'est ça, c'est ça aussi, c'est C'est ça, Romain chapitre 8. Nous lisons en partie du verset 28. Nous pouvons, hein? Waouh, ya ya! Oh, Vous voyez, c'est quand même merveilleux si nous allons même au verset 19. Nous allons même au verset 14. Nous allons même au verset, 3, même verset 1. <rires> Alléluia ah, Je me sens bien hein. oh, là, là. La Bible, si elle n'existait pas, je mourrais. Mais puisqu'elle existe, frère, enfin, mais je vis ah. Oh non, frère, nous sommes différents de ceux qui sont dans ce monde. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Ah là là là là, ça fait du bien. Hein. Ah, oui. Vous regardez, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous comprenez? Amen. Toujours. Maintenant, nous retournons quand même. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils. avec enfin, que son fils fut le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Ça ne peut pas échouer. Et il dit, ceux qu'il a appelés, ils a aussi... Ça ne peut pas manquer, mon frère. C'est-à-dire que Dieu qui t'a connu d'avance, peu importe la condamnation que les hommes... Mais j'aime Dieu, hein. Je, je parlais, je ne sais pas avec qui là, je disais, je je puis je leur parlais, et j'ai dit, et puis il y avait un tableau qui était donc dans mon bureau, et, et ce tableau était là, et, et, et alors je crois qu'il y avait un problème de clous, le tableau est tombé, je l'ai ramassé, et j'avais dit à mon frère Jonas de pouvoir me dire parce que ce tableau là, je l'aime beaucoup. Et vous connaissez, j'ai dit, j'ai dit, dit, je sais qu'on me regarde toujours avec un regard mauvais, on me critique avec ça. J'ai dit, ça c'est quelque chose que j'aime dans mon cœur. Je dis, quand je m'assieds dans mon bureau, ce tableau, il y en a un qui est ici, puis il y en a encore un autre qui est en face. Tout ce qui de sorte que quand je tourne mon regard ici, je le vois. Là-bas en face, je le vois. Vous connaissez, non ah. J'ai dit, dans ma vie entière, j'ai dit... Non, c'est là qui qu démontre l'amour de ce Jésus. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. J'ai dit, non, Jésus est, est vraiment bon. Non, non, frères et sœurs, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. J'ai dit, je cherchais, cherchais. Personne, personne. Cherchais, cherchais. Il n'y a vraiment personne, personne comme lui. Bon, quand vous répétez ça, à vous, vous croyez, vous comprenez ce que vous voulez. Et puis, vous ajoutez j'ai fouillé, fouillé. Regardez-moi ça. Je crédis oui, hein, même. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ça donne envie de sauter. Hein. Ça nous rétablit ça. Je n'ai jamais vu un homme. Même pas un prêtre. Même pas un souverain sacrificateur. Non, comme cet homme. Non, non, non, non. J'ai dit, aide-moi Seigneur. C'est ai pour ça que j'ai dit, que tu nous aides, que nous te, te voyons. Non, non, non, frère et soeur, il n'y a rien sur cette terre qui peut valoir. Je préfère même souffrir, j'accepte abandonné, que j'étais même dans, dans le corps, il n'y a pas de problème, c'est corps ici, retournant à la poussière. Amen. Mais c'est Jésus de Nazareth. Amen. Non, non, non, non, non, Vous savez, quand j'ai lu cette écriture, vous me permettez un peu <rire> C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais bon, quelques-uns qui sont ici comprennent quand même. Après pourquoi je suis tout. Il dit, dit, mais quand, quand vous lisez cette écriture, je pleurais, je dis, chaque fois que je lis, j'ai vu combien un de frères était tellement... Non, vraiment, Dieu est bon. Alors, je dis, Seigneur Jésus, même l'écriture, c'est-à-dire que cette femme-là, je le répète toujours ici, vous comprenez, je dis, cette femme-là, il n'y avait personne, en tout cas personne, qui pouvait la faire sortir de sa condition-là. Est-ce que vous comprenez même la Bible, même la parole de Dieu condamnait la personne. Elle avait déjà décrété la sentence. Et la sentence, c'était quoi Lapidation, mort par lapidation. Et elle savait très bien, très très bien, et il n'y a personne qui est sur la terre. Je dis bien personne sur la terre, malgré la connaissance de tous les C'est absolument tous ceux qui pouvaient être des connaisseurs de la Bible. Et quand il sortait, effectivement, il dit, on met en pratique ce que Dieu a dit, on la lapide. C'est comme ça qu'on met la parole de Dieu en pratique. Personne. Si. Alors cette femme-là, yeah. il avait les gens qui avaient raison 100%. Frère, je ne sais pas de quelle place vous placez ce Jésus de Nazareth dans, la vie de, dans, dans votre vie, en fait. Parce que parfois, on dit, nous, nous l'aimons, mais il faut que quand même, vous puissiez quand voir pour quelle raison je l'aime autant. Parce que ça sert à rien de pouvoir, parce que bon, on dit on l'aime et puis vous suivez. Non, il faut que vous puissiez vous-même aussi être convaincu en vous-même. Que, en tout cas, sans ce Jésus, je ne vois vraiment pas d'issue dans ma propre vie. Vous vous rendez compte qu'effectivement, je crois que cette femme-là, elle a plus de reconnaissance pour ce Jésus. Que tous les autres qui étaient effectivement dans, ces, dans ce l'arbre, parce qu'elle, comme je disais, elle ne trouvait pas d'issue qui pouvait la faire sortir, de... elle était emprisonnée, donc c'est-à-dire emprisonnée. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, ne soyez pas incrédules, quand vous avez ces Jésus, il n'y a aucun problème qui soit impossible pour vous. En tout cas, il n'y en a aucun, frère. Soyez heureux, soyez simplement tranquille dans votre vie. Le preuve viendra, le preuve aura son terme. Peu importe la taille, peu importe le niveau. Oui, avec Jésus, nous avons tout. La femme était condamnée. Personne n'y avait même pas d'espoir quelque part. Mais parce que Jésus était là. Je l'aime beaucoup, mon frère. La femme, maintenant, et disent oui, voilà Moïse doit Il n'a jamais eu à pouvoir dire que c'est faux. Parce que lui-même qui avait parlé à Moïse. C'est pour ça qu'on ne peut pas connaître plus que Dieu. Alors, ah, je l'aime beaucoup. C'est terrible. Hein? Et puis, contre toute attente. Il pose la question, eux qui posent, parce que c'est pas lui, hein, c'est hein, eux qui lui posent la question. Moïse a dit ceci, hein? mais toi, toi ici, qu'est-ce que tu dis? Mm -hmm. Vous connaissez, hein? Et puis il était là, baissa la tête, il pose la question, maintenant il dit, non, Jésus est bon. Il dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes venus avec l'écriture de Moïse. Je ne peux pas nier l'écriture. Vous avez 100%, vous, vous sentez 100% dans le droit de pouvoir le faire. C'est pour ça, vous qui condamnez les uns. Votre façon de juger, votre façon de pouvoir voir. Frères et sœurs, souvenez-vous de qui vous étiez aussi. Ne nous, nous, nous redons pas, nous comme étant, nous sommes les meilleurs spirituels. Nous sommes arrivés au-dessus. Non, quelqu'un qui arrive en haut, il est toujours en bas. Il se considère comme étant parce qu'il sait d'où il a été ramassé. Comprenez bien cela. Ne jouez pas des rôles de chrétiens, ça ne sert à rien. C'est dans leur réaction que vous C'est important comme cela. Alors, maintenant, il dit mais c'est un vous avez le droit de pouvoir euh, lapider. Il n'y a pas de problème, c'est conforme parce qu'il dit il faut qu'on fasse comme ça, parce que pour qu'on voit qu'il n'y a pas de problème. Mais simplement, vous m'avez dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai dit Et je vais vous poser la question. Lesquels d'entre vous ici, d'entre vous tous Parce que c'était là, c'était l'adultère, non Vous connaissez l'adultère, hein Comme l'adultère était là, bon, je dis, ah, moi, je ne pas, c'est que c'est que je là, je, je dis, ok, je n'ai pas Je dis, mais lesquels d'entre vous N'a jamais péché. Il n'a pas dit, il n'a jamais commis d'adultère. Parce que tout le monde, il y en a ceux qui disent, non, moi je suis resté, je suis guéri, et pas comme il était dit, non, non, non, non je ne parle pas d'adultère. Parce que, que ce soit l'adultère, le vol, c'est aussi un péché. Lesquels d'entre vous n'a jamais péché Alors qu'ils soient le premier à prendre la pierre et à lapider la personne. <rire> nous pouvons rester pendant des mois ici Ça nous fait du bien D'avoir un tel sauveur Alléluia Non frère, ne méprisez pas ce si Jésus dans votre vie Peu importe que vous ayez mal là Que vous ayez mal ici, frère, même s'il faut mourir Mourez pour lui amen, amen, amen. La femme se voyait Qu'effectivement qu elle était complètement perdue C'est comme parfois on a dans des situations hein. Seigneur, je ne vois pas d'épreuve. Je, en fait, je ne vois pas d'issue. Je me suis tellement enfoncé. Où est-ce que je peux trouver l'espérance La femme était encore pire que cela. Et même l'écriture montrait qu'elle était condamnée. Pas d'issue. Non, Jésus est bon. S'il avait fait là-bas lointain, il aurait accompli leurs histoires. Je l'aime beaucoup, frère. Il faut l'aimer, c'est Jésus. C'est la vérité, mon frère. Oui, c'est la vérité. Aimez-le. Parce qu'il était là lointain là. Et hein? puis on a pris la femme là-bas, loin. On a amené cette femme-là à l'endroit là. Amen. <rire> Vous comprenez pourquoi je me réjouis hein Amen. Parce que si c'était là-bas, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. La mort il était il y était là-bas, il n'y a pas de problème. Les ministères de la condamnation et de la mort. Vous comprenez cela, non donc là, c'était ça, donc là, ça, il s'exerçait, sa ça, mort, sa ça, ça, ça, ça sentence s'est exercé. Mais maintenant, on l'amène ici. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est bon, monsieur. Il fallait qu'il vienne, c'est Jésus. Que Dieu te bénisse. Lèvons-nous, frère. Tendre Père et précieux sauveur. Nous voulons te dire vraiment merci de tout notre cœur. C'est une grâce de pouvoir t'avoir dans notre vie. Oh, merci, Père Saint-Dieu, parce que tu es vraiment précieux et important pour nous tous, mon bien Père Saint-Dieu. Il fallait que tu viennes, mon Père. Tu étais nécessaire et tu es toujours nécessaire, mon roi. Oh, tu es vraiment nécessaire, l'homme de Galilée. Oh, Dieu, le merveilleux, tu es merveilleux, Père Saint-Dieu. Nous t'aimons, nous te désirons, mon bien Père Saint-Dieu. Dans notre vie encore aujourd'hui, mon bien Père Saint-Dieu, viens, prendre ta place, mon roi, que nos vies soient changées, que nous Réalisons disons l'importance de pouvoir réellement aussi marcher aussi avec toi, Père Saint-Dieu. Je te remercie pour le travail. Je te remercie pour l'œuvre que tu fais dans tes enfants, toi, Père. Dans chacun de nous, Père Tu son Dieu. Seigneur. Oh, que tu sois donc élevé encore, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Que tu sois béni et exalté, mon maître béni, Père Saint-Dieu. Aidez-nous à changer notre façon de regarder, notre façon de pouvoir penser, mon bénéfice Père de Dieu. Oh, nous voulons comme nous l'avons entendu, le psaume, mon bénéfice Père saint Dieu. Merci pour ce psaume, mon bénéfice Père de Dieu. Oui Père, comment les idées le de mon ami puissent sont sentiers Aidez-nous Père, c'est disant de prêter ta parole à nous, Père sens, Dieu. Père, je sers cela, Père, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oh, que ton nom soit béni. Viens-nous en aide parce que toi dans notre vie, dans notre cœur, mon béni, Père oh Dieu, quel bonheur de marcher vraiment avec toi, de vivre avec toi, de te servir, mon bénémoine Seigneur, oh Dieu. Bénis nos frères et sœurs. Bénis nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, mon bénémoine, Père tu, Guéris les malades, mon bénémoine, je t'en supplie, mon roi. Tu es le Dieu qui guérit, il reçoit mon Père, tes enfants, Père son Dieu. Ils ont le droit à la guérison, mon Père, Parce que tu l'as fait. de t'es sur mon père. Ils sont restés la guérison, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, qu'aucun ne puisse souffrir, mon bénémoine, Père, sans Dieu. Malgré les épreuves, nous avons besoin de toi. Parce que tu es vivant et tu es là, Père, sans Dieu. Oh, quelle grâce. Quelle grâce et quel privilège, mon bénémoine Père. Oh, nous comptons sur toi. et Nous comptons sur ton secours. Garde ton peuple ici, mon bénémoine, Père, sans Dieu. Et ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Oh, S'accroche, Père, et souviens-toi de notre précieuse sœur, Père Dieu, qui a demandé que nous prions pour elle, Rebecca, Père, qui doit agir, que tu la bénisses, que tu la protèges et tout. Ton peuple, Père Dieu, je pense aussi à ma sœur Morida là où elle se trouve, Père, qu'elle soit vraiment bénie et protégée avec ses enfants, mon bénévole Père Dieu. Je t'en supplie, mon roi, sur cette île-là de la Réunion, où elle est seule, mon bénévole Père Dieu, accrochée à toi, de nos sœurs aussi qui sont en Afrique. Souviens-toi de ma soeur Mélanie, Père Saint-Dieu, que soit aussi bénie là-bas en Côte d'Ivoire. Je te remercie, Père. Nous sommes heureux de pouvoir également te voir à l'œuvre dans tout ce que tu fais parmi tes enfants, Père Saint-Dieu. Tous nos frères qui sont aussi en, en France, partout, Père, dans tout le pays, en Espagne, dans différents endroits. Au Canada, Père, notre sol. Père de mission au dieu Père, que, Carole, Père. que tu, ton nom soit béni pour tout ton peuple, Père. Tu le connais par leur nom, mon roi. Merci. Nous avons vraiment besoin et soif de toi. Que nos vies soient changées et transformées, Père Dieu, sur les îles, ceux qui sont en connexion, là-bas aussi, dans le pays anglophone. Tous nos frères et sœurs qui sont, Père qui soient aussi bénis et protégés, Père Dieu. Louange à toi pour ceux que tu attires encore en ces jours, mon bien aimé Père. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons réellement pour ta bonté, ton amour et ta miséricorde, Père. Sois béni et, et sois glorifié. Ah, oh, nous te remercions pour tout, car nous t'avons prié ainsi, Père, au nom du Seigneur. Jésus-Christ, Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Amis, amis, prenez courage, bien mon grand, votre rédempteur vie, c'est au moment le plus sombre que Jésus fait.